Salut Salut les planteuses et les planteurs d'arbres et d'arbustes fruitiers C'est Sébastien de la Pépinière Tilipous à Plévin. Alors comme vous le savez, depuis le mois de janvier, donc depuis maintenant 9 mois, ça fait un beau bébé, hein, je vous ai créé une chaîne Pépinière Tilipous, où je vous ai démarré une petite série de vidéos, une bonne série de vidéos, j'en suis à une trentaine quand même, et 40 en tout, une quarantaine en tout, mais cette trentaine de vidéos qui euh, fait partie d'une série que j'ai intitulée « L'itinéraire d'un pépiniériste fruitier ». Alors évidemment c'est un petit jus de mots parce que quand on est agriculteur ou quand on produit en tout cas quelque chose, on parle souvent d'itinéraire technique, c'est-à-dire comment on gère nos productions pour pouvoir les mettre en, en culture, les récolter, les gérer, la fertilité du sol et tout ça. Sauf que moi, j'avais envie de vous parler de l'itinéraire, de l'installation d'un pépiniériste fruitier. Et de tous les aspects autour du métier. La gestion de son sol, évidemment, comment on multiplie certaines essences, comment, comment on greffe, comment on bouture, comment on, voilà, comment on prépare son sol, comment on gère son entreprise, comment on gère sa clientèle, comment on gère sa communication. Bref, vous avez déjà eu le plaisir d'avoir beaucoup de vidéos. Beaucoup, beaucoup de vidéos depuis le début d'année, très techniques. Et, euh, et je le sais, puisque c'est vous qui me l'avez dit, c'est vous qui m'avez remercié, c'est vous qui venez à ma rencontre et qui me, qui me dites régulièrement que mon contenu est vraiment top, qu'il ne faut pas que j'arrête, qu'il faut vraiment que je continue, parce que ça vous aide. J'ai pas mal demandé sur ces vidéos de, de, de, de m'aider au moins à me faire connaître un petit peu plus donc euh, par le biais de pouces bleus par le biais de partage de mes vidéos et tout ça et ça marche pas vraiment le, le les réseaux comme ça par youtube euh, c'est pas facile d'avoir tout le temps des pouces bleus d'avoir tout le temps des, des partages des vidéos donc aujourd'hui j'ai lancé ce tipi pour avoir justement ben, moi une vraie visu euh, de savoir si le contenu que je vous propose vous plaît vraiment. Et est-ce que vous êtes prêt à y contribuer financièrement pour m'y aider Alors, je suis sympa, parce que même si, si vous m'aidez financièrement, vous allez avoir, c'est-à-dire, pas moins de contenu qu'avant, mais plus qualitatif, plus régulier, et, euh, et puis même peut-être plus en quantité aussi, si, si comment dire si les contributions sont vraiment à la hauteur. Donc aujourd'hui, moi, ce que je vous promets, c'est de vous montrer un système qui fonctionne très bien, qui a globalement très peu de charges financières, donc une bonne rentabilité. Euh, je vous promets, de part, euh, comment dire, je suis, formate, je suis formé. Si vous voulez, je suis, je suis ingénieur généraliste à la base, donc je suis un, je suis, comment dire, je suis formé à. Euh, J'ai fait des études pour créer une entreprise, pour créer des entreprises et pour savoir les gérer. Donc c'est-à-dire que je ne viens pas vous présenter que un aspect technique de production, je ne viens pas vous montrer que de l'agriculture, je viens également vous montrer de la gestion d'entreprise, je viens vous montrer de la gestion comptable, je viens vous montrer de la communication, de la commercialisation. Ce que vous ne trouverez quasiment pas ailleurs pour l'instant, vraiment autour du métier de pépiniériste fruitier. Donc le Tipeee, c'est un pourboire. Le pourboire, il peut être d'un euro ponctuellement. Il peut être bien sûr de 1000 euros ponctuellement. Mais il peut être aussi de 1 euro régulier. De 10 euros réguliers. De 15 euros réguliers. Par mois, par exemple. En contrepartie, moi je me suis fixé des objectifs. Pour vous. Si j'atteins un certain nombre de contributions par mois, je m'engage à faire des vidéos au moins tous les 15 jours. Donc au moins une, deux vidéos par mois. Et si on arrive plus haut, bah, ça sera une vidéo par semaine. Et puis si c'est encore plus haut, bah, ça sera des visites de d'autres systèmes de pépiniéristes, enfin de pépinières. Et puis en contrepartie, bah, vous, vous allez, en fonction de ce que vous, individuellement, vous avez euh, choisi comme contribution, comme type, eh bien moi en échange je vais vous fournir du vidéo des vidéos additionnelles euh, arrivé à un certain seuil vous pourrez même avoir des vidéos à votre demande donc euh, si vous avez des questions bien précises euh, sur tel ou tel sujet que, je, que vous avez besoin de beaucoup plus de précision, vous pourrez me les demander et puis avec un autre certain seuil vous pourrez même venir directement chez moi et puis euh, poser toutes les questions que vous voulez voir tout ce que vous voulez voir bien sûr euh, euh, si vous n'avez pas besoin de ça et que vous voulez juste contribuer, ça marche aussi. Voilà. Donc pour tout ça, pour tout ça, déjà, euh, euh, bah j'espère que ça va vous plaire, euh, que vous allez pouvoir contribuer à ça. Euh, et puis, euh, bah en parallèle, que ça puisse influer en bien, évidemment, sur, bah si vous êtes un porteur de projet, par exemple, sur votre installation. Donc d'avoir, comment dire, des, de pouvoir avoir des, des, des solutions ou des, des choses, enfin du concret pour vous débloquer quelquefois de situations compliquées. Pour savoir, euh, euh, voilà, euh, vous, avez un, vous, vous savez pas comment vous y prendre pour tel ou tel sujet. Euh, pour la commercialisation par exemple. Ou euh, pour, je sais pas, moi, faire vos étiquettes. Bon. Des sujets qui peuvent être techniques tout comme des sujets qui peuvent être beaucoup plus psychologiques. Également, si euh, vous êtes quelqu'un qui est en réflexion et qui voulait, et qui voulait prendre le temps de, à la réflexion avant de vous installer, ben, toutes ces vidéos vous permettent de vous rendre compte du métier. Déjà, puisque j'essaye vraiment de vous, vous montrer tous les aspects. Et puis, euh, ben, si vous êtes juste curieux, euh, vous en apprendrez aussi également beaucoup puisque vous pouvez être jardinier ou jardinière. Vous pouvez aimer, multiplier, planter des arbres et des arbustes fruitiers. Vous pouvez évidemment avoir envie de savoir les gérer en tant qu'arboriculteur, amateur. Et donc, bah, vous aurez également du contenu concernant ça. Voilà, j'ai, pour ainsi dire, pas de limite. Donc, euh, si vous-même, vous en avez pas, si vous-même, vous êtes vraiment euh, nombreux euh, euh, à contribuer, euh, sachez que mes limites sont très très très très très très très, très loin. Et je, même si je les atteins, en général, je suis du genre à les repousser. Donc, euh, ben bah voilà, la balle est maintenant dans votre camp. Euh, j'espère, j'espère qu'il euh, bah, y aura quelque chose d'intéressant qui va en ressortir. A très bientôt. Euh, vous pouvez évidemment continuer de me suivre sur la chaîne pépinière pousse sur laquelle je continue de vous présenter des choses assez régulièrement. Et puis, vous pouvez également venir à la pépinière, vous pouvez évidemment commander des plants. C'est pour les bretons, là, essentiellement, puisque je ne livre que pour les bretons. Je ne fournis qu'aux bretons, quasiment. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ok, nabo